La journée de solidarité euh, internationale avec le peuple palestinien vient suite à une résolution des Nations Unies. Euh, la significance de euh, cette journée, euh, en fait, c'est la décision en 1947 euh, de euh, plan de partage, la résolution des Nations Unies 181, euh, quand euh, la Palestine historique a été divisée en deux États. Euh, du coup, en 1977, euh, l'Assemblée générale des Nations unies décide par résolution de euh, commémorer chaque année euh, la euh, journée de solidarité avec le peuple palestinien où les États membres des Nations unies euh, mènent des activités de solidarité avec le peuple palestinien. Tout d'abord, euh, la, la journée internationale de solidarité du peuple palestinien avec le peuple palestinien est destinée euh, principalement à rappeler la communauté internationale sur le fait que euh, la Palestine et le peuple palestinien restent privés de ses droits euh, fondamentaux euh, et principalement le droit à l'autodétermination et à la souveraineté et l'indépendance dans son État. C'est là où vient euh, le rôle de la euh, solidarité le rôle de soutien au peuple palestinien pour acquérir ses droits. Et là, on, on, on compte énormément sur nos amis, on compte énormément sur la CGT qui était toujours la voix, euh, une voix haute de solidarité avec le peuple palestinien, un soutien énorme euh, aux droits du peuple palestinien. Moi, je dirais parler aux autour de vous, hein, informer sur euh, les violations des droits euh, du peuple palestinien par la force occupante. Euh, parler de euh, euh, l'annexion, parler de la colonisation, parler de la confiscation des terres, parler de la démolition des maisons, parler de l'expulsion euh, forcée des, des Palestiniens de chez eux, de blocus inhumains imposés sur la bande de Gaza depuis plus de 15 ans. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre lutte euh, à, à, à notre côté, à côté du peuple palestinien pour qu'il et, et il enfin euh, a ses droits fondamentaux à la liberté et à l'indépendance. Aujourd'hui et depuis 73 ans, le peuple palestinien euh, subit euh, la Nakba, la catastrophe, subit euh, la colonisation et subit euh, l'occupation, et, et impose sur le peuple palestinien une politique de nettoyage ethnique. C'est pour cela et pour euh, préserver nos droits nationaux et préserver nos acquis diplomatiques que nous demandons aujourd'hui la communauté internationale, que nous demandons à tous les acteurs euh, internationaux à prendre une action, une action concrète pour rendre l'occupation et l'État d'Israël, la force occupante, responsable de ces crimes contre le peuple palestinien, euh, c'est pour cela qu'on est allé à la CPI, tout simplement pour demander justice, justice au peuple palestinien, aux enfants et aux femmes palestiniennes tuées par l'armée israélienne lors des différentes agressions. Euh, demander justice contre la colonisation qui est un crime de guerre euh, aux yeux de, de droit international. Aujourd'hui, nous avons besoin euh, d'une vraie solidarité internationale et d'une vraie action euh, diplomatique et politique internationale pour œuvrer euh, et ouvrir la perspective envers un processus de paix qui mettra enfin fin à l'occupation militaire, qui mettra fin à l'apartheid euh, qui subit le peuple palestinien. Vous savez, aujourd'hui, de par euh, tout le système euh, d'apartheid, le système de colonisation et d'occupation imposé sur le peuple palestinien, les travailleurs palestiniens euh, subissent euh, une discrimination dans euh, le domaine du travail. Euh, on voit tous les jours sur les checkpoints les, euh, les travailleurs palestiniens qui sont obligés de gagner leur vie et pour cela ils vont travailler en Israël. Mais on les voit euh, se réveiller à 3h du matin pour pouvoir être au travail à 8h ou à 7h du matin. Ils, ils passent les checkpoints, ils sont euh, maltraités sur les checkpoints, ils sont retardés euh, sur les checkpoints tout simplement pour puissent arriver à leur lieu de travail. Euh, le taux de chômage il est extrêmement élevé en Palestine. Euh, euh, les opportunités de travail par euh, l'occupation euh, israélienne et ces mesures différentes euh, vraiment ré réduisent euh, la chance et l'opportunité de trouver un travail digne. Tout simplement, nos travailleurs euh, euh, souffrent, au quotidien, souffrent au quotidien pour trouver soit une opportunité de travail ou pouvoir s'y rendre au travail. et nous avons vu euh, euh, sur des décennies, des décennies d'occupation les travailleurs palestiniens euh, même perdre leur vie sur des checkpoints et, et c'est pour cela qu'on demande aussi le soutien aux travailleurs palestiniens, le soutien à, à, à cette tranche extrêmement importante de la société palestinienne et de la population palestinienne. La situation est extrêmement dramatique dans la bande de Gaza où il y a un blocus inhumain, le blocus le plus inhumain dans le monde entier, imposé sur une population de 2 millions. La bande de Gaza est devenue euh, une prison à ciel ouvert, mais il est aussi devenu l'enfer, l'enfer total. Euh, le, chômage, le taux de chômage est extrêmement élevé, sans exagération, il arrive à, à 60% de la population active et au chômage. Euh, les soins médicaux sont extrêmement euh, euh, limités de par le blocus, de par l'interdiction de l'accès euh, des équipements médicaux euh, aux hôpitaux euh, palestiniens. Euh, L'électricité est coupée. Euh, euh, euh, et là, on voit nos jeunes euh, palestiniens, nos jeunes médecins, nos jeunes euh, ingénieurs, nos jeunes euh, pharmaciens ou artistes euh, euh, se trouver obligé à fuir euh, cet enfer, prendre les bateaux et mourir et se noyer euh, dans la mer en cherchant un meilleur avenir, en cherchant une stabilité et en cherchant une vie normale. La situation et le blocus imposé par l'occupation israélienne doit cesser. La, euh, tout le peuple, l'ensemble du peuple palestinien doit euh, jouir de sa liberté, euh, doit avoir son État indépendant et souverain avec Jérusalem comme capitale et c'est le moment de soutien euh, de, euh, des peuples libres euh, dans le monde entier avec le peuple palestinien. Je dirais continuons la lutte ensemble euh, pour la liberté, pour les droits. Euh, l'amitié et la solidarité est extrêmement importante. Vive l'amitié et vive la solidarité entre les peuples libres. Merci.